La création de bandes dessinées en univers social peut s'avérer une tâche fort intéressante pour les élèves. Plusieurs applications s'offrent à nous. Par exemple, Comic Strip, PicStomp, qui est aussi un outil en ligne, et aujourd'hui, je vous demande comment utiliser Comic Life. Lorsque j'ouvre l'application, je pourrais cliquer sur le plus, créer une BD, à partir d'un mo modèle fourni par l'application ou à partir d'un modèle vierge. Aujourd'hui, je vais utiliser un modèle que j'ai préalablement débuté. Alors, je clique sur le bouton d'édition. Et puis, en tant qu'enseignante, ce que je propose aux élèves, c'est de représenter les différents groupes sociaux dans les années 1820. Donc ici, j'ai déjà représenté le marchand, la religieuse et les migrants. Alors, vous voyez que dans la case ici, je peux cliquer sur le bouton d'image, accéder à ma photothèque afin d'aller récupérer l'image d'agriculteur. Ce qui est intéressant avec Comic Live, c'est que je peux placer, agrandir l'image à ma guise, puis elle va s'adapter à la case. Ensuite, je peux venir chercher les différents éléments que l'on retrouve dans le bandeau du bas. Par exemple, si je récupère un phylactère, je peux ajouter les informations en lien avec l'agriculteur ici. Puis, je peux placer la bulle à l'endroit où je veux. Lorsque ma bande dessinée est à mon goût, je viens cliquer sur « Mes BD ». Je sélectionne ma bande dessinée et puis, quand je choisis le bouton d'exportation, en cliquant sur « Partager », je peux choisir la manière dont je voudrais exporter ma bande dessinée. Bonne création!